Bonjour tout le monde, ici Geek Tech et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et bien c'est un jour spécial pour les cinéphiles puisque je vous présente un beau projecteur de chez Hapman, le SC650. C'est le dernier projecteur de cette compagnie et qui coûte dans les 238 euros. Est-ce une bonne affaire ou pas c'est ce que nous allons découvrir pour vous donner toutes les informations au sujet de ce projecteur alors ouvrons la boîte à l'intérieur j'ai trouvé une petite boîte qui contient un câble d'alimentation le manuel d'utilisation la télécommande le câble audio vidéo et le câble HDMI et c'est tout ce que vous avez besoin pour commencer mais également le plus important le projecteur lui-même en utilisant le projecteur bien sûr si vous voulez créer une pièce ciné vous devez également acheter un trépied d'écran de projecteur spécial ou sinon il suffit d'avoir un mur blanc Hackman mentionne que le LC650 est un projecteur de bureau mais vous pouvez également l'utiliser comme home cinéma sur le côté il y a une liste de spécifications et les principales caractéristiques sont sa résolution native en full HD pouvant atteindre une résolution 4K de 6000 lumens de luminosité et une taille maximale de l'écran de 300 pouces avec un faible niveau de bruit et équipé également d'un double haut-parleur. Le projecteur Hapman S6C150 n'est pas très compact. Les dimensions sont de 26,6 par 22 sur 8,6 cm avec un poids de 1,8 kg. Ce n'est pas un projecteur portable car il n'a pas de batterie intégrée et pas très ergonomique d'ailleurs pour se balader avec la face latérale et l'arrière sont habillés en plastique le panneau supérieur par contre est en métal sur le devant on a la lentille avec une roue autour qui permet d'ajuster le focus un bouton qui permet de faire sortir le support en caoutchouc pour incliner le projecteur et le récepteur infrarouge pour la télécommande sur le côté gauche le projecteur utilise un système de refroidissement avancé ce qui fait moins de bruit par rapport aux autres projecteurs malgré qu'il dépasse les 50 degrés sur le côté droit on a le double haut-parleur même si j'aurais préféré que le chacun soit sur un côté et finalement à l'arrière on a également un récepteur infrarouge l'alimentation, deux ports USB, un HDMI et une entrée audio vidéo plus auxiliaire 3,5 mm pour l'audio il faut savoir que le LC650 n'a pas un panneau de commande mis à part le bouton d'alimentation sur le dessous donc vous pouvez utiliser uniquement la télécommande pour contrôler le projecteur la télécommande est également en plastique noir elle a des boutons standards tels que source pour mettre en sourdine le bouton volume, bouton d'accueil, d'alimentation et d'autres essentiellement le projecteur ne propose rien de spécial mais j'aime sa conception et cette couleur noire qui fait ressortir l'aspect premium comme j'ai dit avant il n'y a pas de panneau de contrôle sur un projecteur mais je pense pas que vous en aurez besoin selon mon expérience du moment que le projecteur est équipé d'une télécommande vous n'allez jamais voir rarement utiliser un panneau de contrôle le LC650 a une résolution native de 1080p, mais il prend en charge la lecture vidéo 4K. Le contraste est de 5000 par 1, tandis que la luminosité est de 6000 lumens. Le projecteur a une correction Keystone électrique des axes XY. Vous pouvez régler la correction trapézoïdale avec la télécommande. Le système de dissipation de chaleur fournit un niveau de bruit maximal de 35 décibels. La température du projecteur, après 5 heures, de travail ne dépasse pas 42 degrés, en ce qui concerne le son, la qualité sonore est très importante pour le home cinéma, mais le LC650 a de bons haut-parleurs intégrés pour que vous n'ayez pas besoin de connecter du son externe, la taille maximale de projection du LC650 est de 300 pouces, ainsi Atman recommande de placer le projecteur à une distance de 3,2 mètres de sorte que vous obtiendrez une taille de projection de 120 pouces le LC650 n'a pas son propre système d'exploitation afin que vous puissiez connecter un périphérique externe pour utiliser un projecteur par exemple un ordinateur portable pour smartphone, console, des jeux tels que PC ou tout simplement utiliser le lecteur USB lorsque vous allumez le projecteur il y a certaines sections telles que le texte, photo, musique de film ainsi que l'USB et le menu des paramètres qui ressemble à ceci. Vous pouvez choisir le mode d'image, le rapport d'aspect, de la température, de couleur, réduire la source de température LED. Vous pouvez également choisir une fusion de sang. L'écran suivant est le temps pour contrôler la mise en veille et le dernier écran est celui des options générales telles que la langue, sa rotation, mise à jour logiciel, restaurer les paramètres d'usine par défaut. D'accord tout cela est génial mais il est temps de vérifier la qualité d'image maintenant je vais jouer différentes vidéos et vous pouvez évaluer la projection et la qualité sonore donc c'était le déballage et examen complet de Hapman LC650 l'un des principaux caractéristiques de ce projecteur est le faible niveau de bruit comme vous savez beaucoup de projecteurs sont assez bruyants, mais pas celui là le niveau de bruit ne dépasse pas les 35 décibels, et c'est un super projecteur avec une résolution native full HD 6000 lumens de lumière j'aime vraiment la qualité de projection de ce projecteur les couleurs sont très lumineuses et saturées l'image est donnée même dans la pièce qui sont lumineuses ce qui est idéal pour les bureaux en premier lieu comme vous pouvez connecter n'importe quel appareil au projecteur tel qu'un ordinateur portable, console de jeu, téléphone intelligent et jouer à des jeux ou de pouvoir regarder un film sur un grand écran de 300 pouces vous pouvez également utiliser un projecteur pour les présentations au bureau un autre avantage pour moi est le double haut-parleur la qualité sonore est très bonne le prix de Apman LC650 est de 238 euros je vais vous laisser le lien de la description sous la vidéo voici c'est tout pour cette vidéo comme toujours n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis surtout les signifie parmi eux et de vous abonner si ce n'est déjà le cas pour être au courant des nouvelles vidéos merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous en avez des questions n'oubliez pas de les mentionner dans la partie commentaires. et bien d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une bonne journée portez vous bien Ciao